la planétologie on va commencer par les observations. Bonjour. Et pour faire ces observations, je vous propose la lecture d'une de mes nouvelles de science-fiction. Vous allez voir qu'on va décoller en bousseur. J'espère que vous vous reprisez avec moi. 2 milliards d'années, quelques minutes. Une brume étoilée, la nuit commençait à descendre sur deux étroites silhouettes dressées au sommet d'une colline dénudée. La froide et légère brise aïkirienne n'avait pas découragé nos observateurs nocturnes en train de s'affairer autour d'un objet de forme oblongue, d'apparence lisse et de très belle finition. Soudain, presque instinctivement, l'un d'eux redressa la tête en prenant une, une étrange attitude, comme si l'idée lui était subitement venue que leur présence au beau milieu de ce paysage austère devait sembler surnaturelle. Au loin, un sursaut de lumière trahit le passage d'un curva, ancien fleuron de la technologie Elkyrienne. Plateforme à l'allure d'un sec, munie de deux pattes métalliques à l'avant et terminée à l'arrière par trois apparis stabilisateurs qui semblaient vibrer dans l'air léger du crépuscule. En voilà encore un pour presser de quitter la ligne de fer. Notre civilisation est ainsi faite. Du lever de sort jusqu'à son coucher, nos blanches cités fourmis pour la glorieuse conquête des huit planètes de l'Empire de notre étoile. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et dans l'effervescence des préparatifs, combien ont oublié le simple frisson de plaisir à l'idée d'apercevoir les croissants de Périlone et des Chars au télescope, les deux plus grosses de nos planètes inférieures, ou bien les bandes de nuages de Farley, les anneaux, les six satellites de Voltaire au travers de nos instruments, même dans de simples paires de jumelles, que c'est beau. Le silence retomba pendant quelques instants, Ixat. Ixat, le plus gros des deux satellites naturels d'Elkir, pénètre à se dessiner plus nettement au-dessus d'un horizon teinté d'un rouge sombre presque effrayant. Non moins du sommet de la petite colline au flanc de laquelle les deux observateurs du ciel s'étaient installés, et dont un versant, fétri d'une large alcour trahissait la nature glaciaire, commençait à scintiller Voltaire, la planète aux âmes, lesquels promettaient ce soir là hein, encore d'être magnifiques. L'un des deux êtres se penchait à ce moment sur une petite couverture oculaire aménagée sur le mystérieux objet. L'autre reprit sur un ton plus grave et détaché. Dis-moi, Lucarini, peux-tu apercevoir le supercontinent Maïlis Ou bien nous faudra-t-il attendre encore sur cet objet-là, petite pointe bleue Si, si, c'est bon, je peux le voir à présent, tout en m'étouffant de petits nuages cotonneux. Voilà. En prenant cet oculaire, le grossissement est meilleur. Encore un petit réglage, ça y est, tu peux venir regarder. Que c'est beau, c'est vrai que l'on ne se lasse jamais d'observer le croissement brillant et bleu de cet astre magnifique, accompagné du fin croissant de son satellite d'Akir, presque une planète double. C'est l'explosion de lumière de nuit. Nandikul Karini poursuivait son observation, Uxat, le plus petit des deux satellites d'Akir, se leva à son tour et se mit en devoir de rattraper les traces de son compagnon sans espoir toutefois de pouvoir le rattraper. « Tout de même, quel engouement pour cette étrange planète Echard !» Il ajouta presque à mi-voix. « As-tu des nouvelles concernant les projets d'exploration de cette planète Il est vrai que nous ne sommes plus exactement aux heures glorieuses de notre empire et que de telles tentatives sont pour le moins risquées. »« Toi qui travailles, l'examen de certaines missions pour Conseil, tu doit avoir des précisions. »« Pas beaucoup actuellement. »« Il est vrai que depuis les premiers pas de l'Empire sur Echard, notre connaissance de cette troisième planète s'est considérablement affinée. Mais depuis l'époque où on imaginait les autres planètes peuplées d'autres êtres vivants, l'exploration spatiale et les données scientifiques ont soupoudré nos illusions d'une toute autre mais réconfortante réalité. La vie est certes apparue sur Elchar, comme sur notre propre planète, mais aussi ailleurs sous la coupe des satellites glaciaires, des planètes gazeuses. Pourtant, les formes de vie Elchariennes sont incroyablement primitives, pour rien le monde d'ailleurs, je n'irai pas toucher dans cette bouillie infâme à des fins de prélèvement. Même si cela devait nous permettre de comprendre comment la vie est apparue sur notre planète en un milliard et demi d'années, pourtant certains mystères demeurent. Etcha, avec ses océans libres et profonds, passait pour la meilleure candidate pour l'évolution du vivant. Mais des formes de vie plus avancées n'ont pas pu s'y développer. L'autre de rétorquer. Donc... Okay. Tu sembles oublier que c'est une question d'échelle de temps, et aussi qu'il y de certaines théories, question de certaines théories d'évolution, faisant grand cas du fondement chaotique et fractal du développement des espèces. Rien ne dit que demain, sous l'impulsion infinitésimale de conditions physico-chimiques, la grande aventure de la vie ne m'a pas amorcé sur Elchar un tournant décisif. Eh bien, à mon avis, lui que l'autre, ça n'aura pas lieu. La vie sur cette planète semble figée dans un état primitif. Si l'évolution sur notre planète s'est accomplie sans entrave pour aboutir en à l'Eltir, c'est précisément parce que notre globe a pu entretenir un niveau d'approvisionnement énergétique constant pour les formes de vie primitives et donc pour le développement, sans toutefois imposer une dynamique trop violente puisqu'Alkir est deux fois plus petite qu'Hechard. Il, il est évident que les radiations cosmiques ont beaucoup influencé pour des choses, et ce davantage à mesure qu'on avançait dans le temps, à cause de la perte partielle de notre atmosphère. Les recherches les plus avancées en paléo ont clairement démontré qu'une supernova nous avait bien arrosé de particules assez énergétiques, et par bonheur sur, pour la vie sur Alkir, contrairement à Hechard, l'effet fut en définitive très bénéfique pour l'évolution sur notre sol. C'est là une théorie en laquelle je crois jamais être charme. Sur être charme, la moindre forme de vie ne pourra faire émerger sa tête hors de l'eau. Ou si elle devait y parvenir, ça ne serait pas avant des milliards de nos amis. Pour moi son évolution s'arrêtera là. Précisément à cause de son vaste bouclier, son vasque bouclier océanique. Cette explication ne sembla pas satisfaire son interlocuteur qui cherchait du regard un semblant de familiarité entre lui et les épaules pour couleur froide mais très chaude pourtant. Pour rendre enfin explicite pour lui-même cette grande interrogation scientifique, quel est le sens de l'évolution? Et pourquoi donc nourrir une telle certitude, reprit-il? Après tout, la vie ne nous a-t-elle pas prouvé maintes fois sa grande capacité à franchir tous les obstacles qui se dressaient devant elle? Ne serait-ce qu'ici même, en attendant son plein développement jusque sous la surface de notre planète? C'est d'ailleurs à cette avancée que nous devrons peut-être notre salut. Quelques étoiles filantes à l'horizon de lourd des lumières de la ville plus proche et tu en contrepart. L'autre reprit ses premiers mots noyés dans un rêve culturel souligné par le seul petit riftus que lui permettait sa bouche peu expressive. J'en doute très fortement, car tu fais allusion encore à, à des formes de vie nettement évolues. De toute façon, l'atmosphère d'Edgeard est trop épaisse, même pour nous elle qui vient, avec son taux d'oxygène qui augmente encore, et de façon exponentielle. C'est bien la raison pour laquelle cette planète n'a pas d'avenir propre, puisqu'elle a tout jamais tourné le dos à toute possibilité d'évolution avec encore sa couche d'ozone et sa vaste magnétosphère et sa couverture océanique. Et l'autre dit « Alors c'est pour cette raison que les projets les plus démentiels de transformation planétaire ont été élaborés. Tu dois faire partie de ceux qui essayent qu'il serait préférable de détruire la charte plutôt que de s'installer ailleurs, voire même sous les, dans les entrailles de notre planète. » Je sais bien que la situation de perte de notre atmosphère est un peu plus préoccupante pour notre espèce, mais vous, vous êtes prêt à ôter toutes les chances d'évolution ultérieure de ce monde. Et pourquoi pas, lui dit l'autre, après tout le premier arrivé, premier servi, le Conseil des sages de la cité adhère parfaitement à ce principe. Ils vont se réunir à la capitale dans les jours à venir pour voter la mise en chantier des premiers essais de la bombe antimatière destinée à souffler un peu l'excédent gazeux d'Elchard. Imagine un peu ce monde remis à neuf et prêt à accueillir les légions de nos astronautes interplanétaires, tout droit sortis de nos chantiers orbitaux. Nous ne sommes évidemment pas là, les Périlhomme devraient subir le même. Mon Dieu !» s'exclame à l'autre en serrant son médaillon sur sa poitrine. « Te rends-tu seulement compte des conséquences d'une fausse manœuvre sur notre propre sol, surtout avec tous les accidents météoriques que nous essuyons ?» Évidemment non les quantités sur Edge seront bien en dessous de la masse critique. Néanmoins, certains originaux ont volé les programmes de simulation et les auraient utilisés à des fins de propagande écologique, en prédisant les conséquences d'une telle éventualité. Pas, pas bien important, de toute façon. Et alors, il lui dit, tu sais, les écologues font savoir que ce qui leur permet de nous intimider. Et encore, je suis encore bien certain... La rumeur circule qu'une bonne partie de notre atmosphère serait soufflée, que la déflagration éjecterait vers l'espace une grande quantité de débris qui forcément rentreront tout tard et que l'onde de choc serait d'une violence inimaginable. Finalement, l'eau cesserait de couler et pour de bon dans le sol, et sous l'effet des rayons stellaires et cosmiques, notre belle planète verrait une lente mais inexorable oxydation à la conduire définitive, définitivement à l'état de désert de rouille. Mais comment veux-tu que cela se produise tu n'imagines tout de même pas de futurs êtres chériens parler d'Elkir, la planète rouge. Non, franchement, nous n'avons rien à craindre. À 2 milliards d'années et quelques minutes de lumière d'ici. Nota bene, euh, tout ce que j'ai cité dans, mon, dans, dans ma nouvelle, les éléments scientifiques sont réalistes en bon, regard de ce que l'on sait aujourd'hui même. Il n'y a pas. Euh, c'est ce qu'on appelle euh, en, en quelque sorte de la hard science fiction dans le sens où euh, j'essaye d'être au plus près et au plus connexe euh, de la véracité actuelle. J'espère que ça vous a plu. Alors, Alors est-ce qu'il marche le bon, micro ou au moins Bon, vous m'entendez Ou est ça va Ouais, j'ai le organe vocal qu'il faut. que ça, ça marche pas Bon, c'est pas grave. Donc, cette nouvelle est un peu marrante pour vous montrer que développement de la vie, pas développement de la vie, possibilité d'évolution, tout cela n'est qu'une question de point de vue. Effectivement, si la vie a pu exister sur Mars et peut-être se développer plus rapidement euh, sur Terre pour les raisons que j'ai citées, eh bien, on pourrait à la limite imaginer des êtres vivants à la surface de Mars, considérant la Terre dans un état encore extrêmement primitif à l'époque où la vie n'avait pas encore émergé de l'eau et était encore à l'état pratiquement unicellulaire. On va y revenir tout à l'heure justement. Donc, la planète Mars, on va commencer par planter le décor avec les observations de Mars. Euh, on fera parfois appel bien sûr aux données, tout à l'heure on parlera dans mineur 4, et puis des sons qui sont passées à côté, sans oublier les sondes qui bien sûr se sont posées dessus missions en 1976, mais aussi bien sûr le Mars Exploration Rover, aujourd'hui Curiosity, le laboratoire martien roulant de près d'une tonne qui nous envoie encore énormément énormément de données tout à fait passionnantes. Mais on va commencer par se concentrer précisément sur l'astronomie et l'observation, et on va voir que de fil en aiguille ce que les astronomes ont trouvé dans le ciel, ce qu'ils en ont déduit, et l'amélioration des techniques d'observation a influencé effectivement les écrits. Et on va voir jusqu'à quel point. Ça va nous amener jusqu'au seuil du XXe siècle. Mars dans le ciel, c'est effectivement un objet de couleur rouge, de couleur... Voilà, rouge, jaune, assez brillant, par moment, ici, juste à côté de la main des Pléiades alors c'est vrai qu'avec la lumière du tableau, du coup, vous voyez moins bien, on va peut-être éteindre la lumière du tableau et il y a une d'éteindre oui. ce sera là c'est là que je vais plus sauter c'est mieux comme ça hein. alors Mars euh, est un astère, donc par rapport aux étoiles, euh, il a pour symbole le symbole qu'on dira nous masculin, mais en fait à l'origine, vous voyez, c'était le bouclier et la lance. Les autres symboles astronomiques des astérons ont 7 astérons, sept astro sept par rapport aux constellations. Le Soleil, c'est un rond avec un point, c'est l'œuvre de la création, la Lune, c'est le croissant, etc. Donc le bouclier et la lance, Mars, planète rouge, symbole du sang, symbole de la destruction, de la guerre. Donc c'était Nergal chez les Babyloniens, Armakis chez les Égyptiens, et Arès chez les Grecs et Mars chez les Mondains. En réalité, Mars fait partie, ce n'est pas un dieu, hein. l'objet Mars que vous voyons dans le ciel n'est pas un dieu, c'est une boule de matière qui fait partie de la grande famille du système solaire. Voici une photo de famille euh, du système solaire, euh, l'énorme Soleil euh, en derrière, et puis les planètes géantes, Jupiter et Saturne et sous géant en, duo en et Neptune, et les petites planètes qu'on appelle telluriques qui sont procheuses de densité euh, entre 4,5 et 5,5, ,5, et euh, qui sont plus proches du Soleil. Voici tous les corps telluriques du système solaire intérieur, on inclut la Lune, qui est en fait un morceau de la Terre. À cette échelle-là, on ne peut pas voir Phobos et Demos, les petits satellites de Mars, qui font respectivement 27 km et 16 km dans la plus grande dimension, mais qui sont aussi un morceau de Mars, qui ont été euh, éjectés euh, en orbite martienne hein, à l'occasion d'un un choc avec un planétoïde. Un peu le même scénario pour la Lune, quoiqu'avec qu'avec des tenants aboutissants un peu différents. Donc Mars, en réalité, est deux fois plus petite que la Terre. Euh, du point de vue de cette dynamique, elle est un mi-chemin entre Mercure et la Lune d'une part, et Vénus et la Terre d'autre part. Ce qui fait un intérêt tout particulier en planétologie pour aujourd'hui. Elle est issue, comme le reste du système solaire, de euh, la formation du système solaire, qui est une longue histoire qui a développé, débuté, il y a 4,57 milliards d'années, avec euh, des phases plus ou moins tranquilles, des phases plus ou moins bousculées Si vous avez des questions à la fin, je vous les répondrai. Qui fait qu'aujourd'hui Mars est une planète qu'on appelle supérieure, non pas dans le sens où euh, elle a une supériorité morale, mais dans le sens où son orbite est à l'extérieur de de la Terre, 1,52 fois plus loin en moyenne du Soleil que n'est la Terre. Donc dans le ciel de Mars, on voit le Soleil 1,52 fois plus petit, en gros, et puis bien sûr il fait plus froid parce qu'on est plus alors il y a des conditions d'observation et position particulièrement d'une planète supérieure, je vous rappelle, hein, alors ici un dessin un peu simplifié. La planète est à la distance minimale de la Terre en situation dite d'opposition, c'est une situation très favorable à l'opposition, puisqu'alors la planète est située dans la direction opposée au Soleil, et la distance est minimale. Mar pour Mars, la distance minimale à la Terre est de l'ordre de, enfin, de, de 56 millions de kilomètres le calendrier des oppositions, puisque Mars et la Terre n'ont pas toujours à une vitesse l'opposition ne se produit pas toujours dans la même direction dans l'espace et vous euh, voyez l'orbite de la Terre qui est à l'intérieur est assez euh, circulaire l'orbite de Mars par contre est plus elliptique hein, avec une, une ellipticité, une excentricité de 0.0.17 en fait on a un petit peu tiré euh, 0.0.93 pardon on a un peu tiré sur le cercle vous voyez qu'il y a des oppositions qui se produisent euh, le moins euh, 25, ça se produira, Ce sera une opposition pas favorable, par contre on a eu des oppositions très favorables jusqu'à récemment, en 2018 la plus favorable était sans conteste celle de 2003 pour les observations c'était le 26 août 2003, en mars, c'était à seulement 55,7 millions de kilomètres et la dernière opposition celle du 27 juillet 2018 elle était à 59 millions donc en fait les situations d'opposition c'est important parce que c'est à ces moments-là qu'on va observer Mars le plus facilement. Bon, Vous voyez les belles photos qu'on obtient avec Hubble Space Telescope notamment lors de l'opposition la plus favorable. Alors Mars, vu euh, voilà dans les meilleures conditions, ben on voit ça. Avec des instruments modernes du traitement d'image. Alors là on peut déjà discerner des choses forcément bien ce qu'on voit. On devine des reliefs, on devine une calotte polaire. Mais c'est une excellente image pour moi qui a été prise par mon meilleur ami, donc en 2003 l'Observatoire de Nice. Comment les anciens, ben, ils n'avaient pas ces moyens-là Au départ, ben, on avait le nu pour observer. Et puis progressivement, on a inventé des instruments pour capter la lumière de la planète. Et encore, fallait-il, même en disposant des instruments, l'observer au meilleur moment. Ainsi donc, on est passé de l'astronomie à l'œil nu, Vous voyez juste Mars comme un coin rougeoyant euh, dans le ciel, à l'astronomie avec des instruments. Et ça, on le doit à Galilée qui a inventé. Il a repris le concept de la lunette, il a perfectionné la lunette pour en faire un objet d'observation, un instrument d'observation. La lunette est formée de lentilles, hein, de verre, donc c'est des disques de verre bombés, ou pas bombés d'ailleurs. L'objectif, il collecte la lumière, l'oculaire, qui forme une image. La lunette permet de former une image plus grosse, si on grossit six fois, tout se passe comme si on était en fait six fois plus près de l'objet, Par exemple, la lune. Et bien Galilée avait mis au point une lunette qui pouvait grossir pratiquement 20 fois. C'est la grande lunette qui est gardée à, à, au musée de Florence que vous avez donc en photo ici. Galilée littéralement découvrit d'autres mondes, découvrit des reliefs sur la Lune, les satellites de Jupiter, les phases de Vénus, les taches sur le Soleil, etc. etc. Et puis, euh, il a également observé les autres planètes. Alors, il voyait euh, Saturne comme une planète avec des extensions, comme si euh, elle avait, entre guillemets, des oreilles de Mickey. Mais vous ne pouvez pas comprendre, vous ne connaissez pas Mickey. Évidemment, de plaisanterie. Pendant longtemps, ça a été un vrai problème. Qu'est-ce que c'est que cette planète Saturne Il avait bien vu que euh, Vénus, en bas, avait des phases. Et par contre, pour Jupiter et pour Mars, bah, il ne voyait qu'un disque. Et encore, il devait le voir assez petit, dans sa, dans sa relativement petite lunette dont l'ouverture était de 2 à 3 cm seulement une petite lunette, mais qui avait une mérite euh, déjà, qui a fait euh, faire de gros, gros progrès à l'instant. En fait, la première littérature un petit peu sérieuse qu'on a de Mars, c'est quand on a pris conscience que Mars était vraiment un monde à part entière. Quand on a compris qu'effectivement les planètes tournaient autour du Soleil, et avec les lois de Newton, seront les mêmes lois que la Terre, hein, que la physique d'ici c'était comme la physique d'en haut, et on a été en mesure aussi, avec les instruments, d'observer Mars et d'en tirer des croquis un petit peu euh, exploitables, un petit peu intéressants. C'est là qu'on a compris qu'on avait véritablement affaire à faire un autre monde. Et on a cessé depuis d'en prendre toute la mesure jusqu'à nos jours. Mars, au travers d'une petite lunette, c'est un objet assez décevant. Hein, Ce n'est pas facile à observer. C'est un dessin très approximatif ici. Euh, si vous écarquillez un peu les yeux, bah, c'est à peu près la vision que vous auriez de Mars en fait vu au travers d'une lunette, même d'assez bonne qualité. Bah, pendant longtemps, c'est tout ce qu'on a eu comme image de Mars. C'est-à-dire un disque redoyant avec des changements de teinte, d'accord Qui des fois se répétait, parfois pas, parfois le disque était complètement brouillé, ça pose des tempêtes de poussière, et puis voilà. Hein, par exemple, Mars vu à la mi-août dernier dans la lunette des télescopes Shaumas. Aujourd'hui, ben, il faut composer des images différentes de couleurs pour obtenir une image correcte de Mars. Mais néanmoins, il faut déjà connaître Mars pour pouvoir identifier les reliefs. Quand on ne connaît pas a priori les reliefs de Mars, on ne peut rien identifier. Alors, la première esquisse de Mars, elle a été réalisée par l'astronome et avocat italien Francesco Fontana. Comme vous voyez, ce n'est pas très riche de détails. Tant dire qu'il euh, a essayé, mais voilà, ouais, il n'a pas vu grand-chose. Ce croquis a été réalisé d'après une observation de Mars avec une lunette astronomique qui était déjà bien meilleure que celle de Galilée, c'était en 1636. Et puis Christian Huygens a réalisé ce croquis d'après une observation faite en 1659. Bon, il bah, ne faut pas en dire grand-chose non. Puis Giovanni Cassini, euh, c'est en 1666, remarque la présence de calottes polaires brillantes au nord au sud de la planète. Il a amélioré les techniques d'observation des instruments. Son neveu, Maraldi, les étudie et montre que tout comme certaines zones sombres de l'équateur, elles sont à des, sujettes à des variations régulières. On prend conscience qu'il y a des saisons sur Mars. Voici les croquis euh, de Cassini d'après les observations de qui n'étaient pas terribles. Et voici ce que son neveu a réalisé suite à ses observations de 1704. Vous voyez déjà qu'il y a eu une amélioration très nette. Les croquis réalisés par Maraldi sont déjà euh, très intéressants à exploiter. On pourrait déjà en faire un commentaire en regard de ce que l'on connaît déjà sur Mars. Et on a déjà conscience, dès cette époque, dès le euh, début du 18e, en fait, du 18e siècle, que Mars est un monde probablement à part entière. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. Mars est deux fois plus petit que la Terre, probablement, et qu'elle euh, est deux fois que les, piques, euh, voilà, les y à des saisons. Eh bien, c'est à ce moment-là que Mars passe du, on va dire, euh, du statut de monde fantasmé, qu'on ne sait pas, c'est l'histoire de, des voyages de l'Antiquité. Il avait déjà été question de voyage avec Lucien de Samosate qui avait voyagé, voyagé son héros lui-même sur la Lune ou sur d'autres corps. Ben C'est à ce moment-là qu'on prend conscience que vraiment les autres planètes du système solaire, on va les connaître de mieux en mieux, et d'emblée on les imagine peuplées d'êtres vivants. On parlera de la pluralité des mondes habités. Et l'un des premiers ouvrages un peu sérieux qui tient un vrai commentaire, une vraie discussion sur la question, on le doit à Bernard beauvier de Fontenelle, qui était quand même excusé du peu secrétaire de l'Académie des sciences, mais c'était aussi un grand écrivain et il en profite pour vulgariser les travaux de Copernic et de Descartes. Donc il y a une reprise des travaux de Copernic de Descartes euh, essentiellement, et d'autres encore, et une mise en lumière et un approfondissement des réflexions avec ce que nous apportent ces connaissances, notamment sur euh, ces fameuses planétesses, ces astres errants, les planètes qui tournent autour du Soleil. Dans ces célèbres entretiens sur la pluralité des mondes, qui datent de 1686, eh bien, il se laisse aller un certain nombre de réflexions. Ces entretiens évoquaient la vie souterraine des habitants de la Lune, tous les multiples cratères est perforée pour que la lumière puisse passer. Et il n'hésite pas à parler de l'existence sur Mars, d'oiseaux phosphorescents qui permettent aux indigènes d'y voir un peu plus clair. Je ne sais pas de vous dire ça, mais c'était furieusement imaginé. En même temps, c'est extrêmement poétique. C'est comme une nouvelle mythologie qui se met en place et c'est extrêmement poétique et Fontenelle n'était pas dupe quand même de ce qu'il pouvait dire, il a quand même déclaré « ne prenez pas la vie au sérieux, de toute façon vous n'en sortirez pas vivre Cette pluralité des mondes habités, c'est quelque chose qui occupait déjà euh, les sphères intellectuelles du temps de Giordano, Bruno, du temps de Galilée. De façon un petit peu souterraine, ça a fini par réémerger effectivement au XVIIIe et au XIXe siècle. Hein, pour prendre la forme qu'on a connue euh, à la lumière de, des sciences au XXe siècle. Donc, Osmothéoros, justement, Christian Huygens, l'astronome hollandais Christian Huygens, qui avait découvert que la durée de rotation de Mars s'est proche de 24 heures, il a publié un ouvrage dans lequel, d'ailleurs, il admettait sans retenue l'évidence d'une vie non sur la Lune mais sur les autres planètes, dont la planète Mars justement. Et à propos des planètes, il nous dit à quoi pourrait-elle servir d'autres. Les hommes qui habitent les planètes ont la raison, l'esprit, le corps de la même espèce que ceux qui habitent la Terre. Belle affirmation, mais bien sûr, rien pour le tailler. C'est une conviction qui est de plus en plus répandue. Cette conviction habitera les plus grands esprits pendant deux siècles, jusqu'à l'austère philosophe allemand Emmanuel Kant, qui a quand même déclaré « Je suis d'opinion qu'il n'est même pas besoin de soutenir que toutes les planètes sont habitées dont Mars, forcément, car le nier serait une absurdité. » quand même énorme. Alors, il n'y avait pas de une preuve. Enfin, on n'était pas à la preuve scientifique. Ainsi d'ailleurs, ça pas surprenant que le rigoureux mathématicien Laplace, qui s'est quand même laissé aller à dire, L'action d'un faisant du Soleil fait d'éclore les animaux et les plantes qui couvrent la Terre. Et l'analogie nous porte à croire l'analogie, la théorie des analogies. C'est quelque chose dans l'histoire des sciences qui est très très intéressant. Hein, C'est une vieille notion qui remonte en fait à l'Antiquité et qui essayait de créer des correspondances entre en bas et en haut. La chimie notamment ressort de ce genre de choses. Il nous dit l'analogie nous porte à croire qu'elle produit de semblables effets sur les autres planètes. Donc, déjà en littérature, dans la pensée, euh, des, des penseurs d'époque, de le, le décor a été planté pour imaginer de façon qui semblait sérieuse que oui, les autres planètes ont quelque chose de quand même un peu similaire à la Terre et la vie a pu se développer sur les autres planètes. À ce moment-là, précisément, l'attention se focalise sur Mars. L'attention se détourne de la Lune pour se concentrer sur la planète rouge, notamment avec l'astronome anglais William Herschel et sa sœur Caroline beaucoup d'observations de Mars, sa sœur Caroline chef. C'est le découvreur euh, d'Uranus, hein, au passage, en 1781. Il a, remarqué, il a fait remarquer la chose suivante. L'analogie entre Mars et la Terre est certainement la plus évidente parmi toutes les planètes du système solaire. On va voir ce qui lui fait dire ça. Ce qui lui fait dire ça, c'est pas seulement la taille de Mars ou le fait qu'on commençait à imaginer vraiment que la planète était rocheuse. William Herschel observa Mars de 1777 à 1783, et par la suite, son digne fils John Herschel démontrera que l'axe de rotation de la Terre est incliné comme, de Mars pardon, est incliné comme celui de la Terre, ce qui génère les saisons. Et son fils le déclarait il faudrait avoir retiré bien peu de fruits de l'étude de l'astronomie pour pouvoir supposer que l'homme soit le seul objet des soins de son créateur et pour ne pas voir dans le vaste et étonnant appareil qui nous entoure des séjours destinés à d'autres races d'êtres vivants. Déjà là on a un décor qui se plante. William Herschel observe Mars, il détermine son axe de rotation, effectue, euh, que son axe de rotation pardon, effectue un angle d'environ 30 degrés par rapport au plan de l'orbite, il affine la valeur de la période de rotation qu'il estime désormais à 24 h 39 minutes et 21,67 secondes. Autrement dit, avec la valeur moderne, vous pouvez comparer, c'est 24 heures 39 minutes 35 secondes, donc c'est quand même une erreur relative qui est extrêmement faible. Donc, Herschel, il a vraiment été extrêmement précis dans ses observations, donc il a repéré des éléments, de ce qu'on pourrait appeler le relief, hein, pour pouvoir faire des mesures extrêmement précises de la perte de rotation, et c'est ça, en fait, qui l'a amené à dire que Mars était vraiment très très semblable à la Terre. Il interprète également les changements d'apparence régulier de la surface de la planète, la formation de nuages. Il en déduit la présence d'une atmosphère. L'absence d'occultation des étoiles au bord du disque planétaire lui fait comprendre que cette atmosphère, néanmoins, est très ténue. Et donc on sait, dès les observations de Mars, dès 1783, si on avait plus aux sérieuses observations d'Herschel, qu'effectivement, Mars tourne à peu près à la même vitesse que la Terre sur elle-même, cycle aujourd'hui, Mars a des saisons. On allait le voir un peu plus ou moins au 19e siècle. Et puis Mars a une atmosphère. Mais attention, cette atmosphère est quand même très ténue. On va voir comment Camille Flammarion va se tirer de ce truc là justement pour justifier que quand même il y a quand même un habit sur Mars. Les croquis les plus précis, en 1830 se souvient une nouvelle opération, une, une mm. nouvelle opposition pardon, de la planète Mars qui permet à deux cartographes, Mendler et Beer, un joli, une jolie cartographie avec un système en latitude et longitude. Et là, on a une carte beaucoup plus précise de Mars qui nous permet de nous faire une meilleure représentation de la planète. Notamment une dissymétrie dans le sud, de grandes masses, mais ce n'est pas encore très, très précis. À ce moment-là, après cette période, arrivent des descriptions vraiment romantiques, portées par le courant romantique. Avec la personne de Camille Flammarion. Camille Flammarion et Victor Hugo se connaissaient très bien. Hugo témoignait une grande sympathie à Camille Flammarion, lui-même, admirateur inconditionnel et enthousiaste de Victor Hugo. Victor Hugo, eh bien, quand on lit sa vie et, ses... et ses écrits, il peuple tous ses astres et tous ses univers que nous connaissions à l'époque d'être vivants. À Flammarion, il dit. Je pense comme vous, les matières que vous traitez sont la perpétuelle obsession de ma pensée, à titre d'exemple, dans les globes flottants au fond des étendues, des races comme nous, nous sont partout et On voit ressurgir alors la fameuse pluralité des mondes habités dont je vous parlais plus. Pluralité des mondes habités qui, euh, en réalité, dépassent largement le système solaire. Nous connaissons à ce jour, nous sommes le 8 juin, je crois, 2019, nous connaissons à ce jour beaucoup de planètes qui orbitent autour d'autres étoiles. Nous connaissons 4075 exoplanètes dans 3043 systèmes, dont 660 à planètes multiples. Donc bien au-delà de notre petit système solaire, qui est déjà grand, hein, numériquement il y a huit planètes quand même principales. On connaît quand même 660 autres systèmes solaires dans lesquels il y a aussi des planètes, des briques, des planètes gazeuses, etc., etc. Et on n'a pas fini non plus. Mais revenons à Mars. La pluralité des mondes habités est effectivement un titre de Flammarion. Voici la quatrième édition de 1865 où Flammarion fait des rapprochements entre la Terre et Mars. Et il fait aussi dans l'histoire du Ciel, que vous avez ici, un rapprochement tout à fait saisissant avec la Terre, les grilles, les âges de Mars. Donc il a toute une abondante littérature, finalement à l'époque, Tiens, tient le monde de Mars. Et me voilà, euh, le monde de Mars, après il parle de Venus, ça je vais vous faire passer. Faites-y attention quand même, hein, c'est un original, Enfin comme moi aussi je suis un original, je pas pour la même raison. Mais euh, c'est un exemplaire original. Ah non, on parle des habitants de Mars, par exemple. Voilà. Les habitants de Mars. Il y beaucoup de choses sur les habitants de Mars. Voilà. On parle aussi du darwinisme, euh, l'évolution, c'est intéressant. Voilà. Les règnes, les règnes animaux. Habitants imaginaires de la planète Mars. Ouais. C'est passé. Attention, il date vraiment de 1885. Hein. Donc, Flammarion n'hésite pas à enfoncer des portes ouvertes, il fait énormément de vulgarisation et il, il ose annoncer des choses qui ne sont vraiment pas solides sur le plan scientifique. D'ailleurs, ça lui a valu bien des, des, des déboires quand il était encore jeune, qu'il avait euh, euh, tout juste 20 ans, et eh bien il a connu de graves déboires avec le très rigoureux et très difficile euh, euh, Urbain Le Verrier, qui est directeur de l'Observatoire de Paris, qui la Alors, dans ses écrits, il y a des conclusions très engagées. Dans son ouvrage, Flammarion soulève justement la question de l'atmosphère. Ah bah oui, parce qu'on avait dit que l'atmosphère devait être délire. À A cette occasion, intégrant les observations des astronomes, il explique que jusqu'à preuve du contraire, la possibilité que d'autres planètes soient habitables ne peut quand même pas être exclue scientifiquement. Ainsi, ils s'accommodent de l'absence apparen apparente d'atmosphère sur certains astres observés, dont Mars, en les supposant réduites à de fines couches imperceptibles depuis la Terre et qui recouvraient quand même les plus basses zones de leur relief respectif. Une question de compromis, ça permet de sauver un peu les apparences. Viendront ensuite des considérations dimensionnelles montrant qu'on peut négliger euh, les différences d'échelle, est suffisant pour justifier que la Terre habitée a de grandes chances de passer inaperçue aux habitants des autres planètes. A contrario, ce n'est pas parce que depuis la Terre nous ne pouvons pas percevoir, nous pouvons percevoir d'éventuelles traces de vie sur les autres planètes, que cela implique qu'il n'y en ait pas, est le raisonnement. Dans la planète Mars, on flamme de conclure, Dans la planète Mars, Plamarion concluait Il est possible que ce monde soit actuellement habité par une espèce humaine analogue à la nôtre. Déjà, euh, je ne sais pas où il a dépêché ça, mais ça, c'est mon propre à 200%. Plus légère, sans doute, plus ancienne, et qui pourrait être beaucoup plus avancée. Alors, ça, comme affirmation, c'est béton. Mais il n'y avait rien pour l'étayer. Toutefois, il va exister entre les deux mondes des différences originaires essentielles Donc tout ça, c'était bien sûr le fruit de l'imagination. Alors quand même si on considère l'état d'esprit qui régnait dans nos pays au 19 e siècle, on peut admettre que les propos quelque peu progressistes de Flammarion ont séduit le public, qui avait aussi besoin de rêves, de, de, de s'échapper de ce monde qui devenait de plus en plus mécaniste et froid, ce monde de l'ennui, Décrit d'ailleurs par ailleurs très bien Charles Baudelaire, hein, sur le milieu du 19e siècle aussi, qui était à euh, euh, 150-160, euh, qui était un monde profondément euh, ennuyeux. On avait envie de rêver et ça correspondait très bien. Voilà, d'autant que l'idée qu'il existe d'autres formes de civilisation s'inscrivait par ailleurs dans le domaine du merveilleux comme une sorte de conte auquel on aimerait croire. Et ça, on passe à la partie les mythes, le mythe des canaux martiens. C'était avant 1877. Et vous voyez que le contexte était déjà planté par des penseurs, par des écrivains, par un grand vulgarisateur qui était Camille Flammarion, à, à se dire, bah oui, les autres planètes sont habitées. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'ombre de commencement d'un début de preuve. » Et c'est là que d'autres observations sont venues en ligne de compte avec de nouvelles cartes de Mars, et c'est la mise en place du mythe des fameux canons de anciens. Mars est passé à l'opposition le 7 septembre 1877, condition d'observation favorable vous l'avez À ce moment-là, la distance est minimale, 56 millions de kilomètres et demi, une magnitude qui fait qu'elle est bien visible, qu'elle est haute et qu'elle a un beau diamètre apparent, pratiquement 25 secondes d'arc dans un instrument. En plus, ces instruments se sont améliorés en 1877. Sauf que malheureusement, euh, les instruments n'étaient pas encore assez performants et on avait quelques soucis à retranscrire l'observation. Évidemment, on ne pouvait pas prendre une photo avec son smartphone. Il n'y avait pas un smartphone. Et il n'y avait pas d'ailleurs euh, véritablement de dispositifs photographiques suffisamment aguerris euh, pour pouvoir prendre des photos. Il y avait des, des usines à gaz de titres agérotiques qu'on essayait d'améliorer. Mais Mars n'avait pas la luminosité non pas non plus la couleur parce qu'elle était très rouge, qui donnait la bonne réciprocité sur les photos pour arriver à l'observer. Du coup, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait, les observateurs eh ben, Ils ont observé et ils faisaient du, du dessin. Et dans le processus de faire du dessin, eh s'intercale évidemment de la part de notre observateur une part d'interprétation. Bonne ou mauvaise observation en 1877, l'Américain Asaph Hall découvre les deux lunes de Mars, Phobos et Deimos, et parallèlement, l'astronome et ingénieur italien Giovanni Schiaparelli, qui était directeur de l'observatoire de Milan, observe Mars au moyen d'une lunette de 22 cm de diamètre installée sur le toit du Palais d'Orra à Milan. Par ces observations, qu'il retranscrit avec des dessins, par écrit, il, entre guillemets, lit en évidence des aliments sombres, voilà les cahiers d'observation de, de Schiaparelli, des aliments sombres qu'il appela canalis, littéralement sillons ou chenots. Voilà le planisphère de Schiaparelli, une jolie carte d'ensemble de la planète Mars, avec maintenant des sillons, des chenots. C'est une nomenclature latine d'inspiration mythologique, mais néanmoins il y a une grande qualité des relevés très proche des standards modernes. Dans ces cartes de 1877 et après, donc là ça date de 1800, bah, un peu après, il y a 11 ans après, il les a publiés euh, dans les 11 années qui ont suivi. Bon voilà, il y a une petite erreur de traduction qui s'est perpétuée, qui s'est propagée. Malheureusement les Américains, les Français traduisirent Canali par Canal et non par Sion, rattachant du coup ce concept à une construction artificielle plutôt que naturelle. Caparelli lui-même, pris dans la controverse, écrivait à ce sujet « leur aspect étrange, leur régularité géométrique rigoureuse font penser qu'ils ont été construits par des êtres intelligents habitant cette planète ». Et voilà. Et ça a été le vrai début du mythe des canaux martiens. Il est devenu pas pour les, les astronomes un petit peu sérieux de l'époque, mais pour beaucoup d'astronomes, pour beaucoup de, de vulgarisateurs aussi, car avaient mis en tête, il était devenu évident qu'on avait trouvé la preuve qu'une civilisation martienne avait fabriqué des canaux sur Mars. Après tout, n'était-on pas à l'époque de la création du canal de Suez, du canal de Panama Mars alors est au centre des préoccupations, avec des observations artistiques, des observations plus ou moins farfelues où l'on voit de plus en plus de canons. En 1896, un passionné d'astronomie et de la planète Mars, fortuné, Percival Lowell, un industriel, eh bien finance carrément un observatoire à Flagstaff en Arizona avec une lunette de 61 cm. Et il mène tout un tas d'observations de Mars avec son instrument. À l'aide de grands moyens, il réitère les observations de ce qui apparaît et d'autres, et les approfondit et produit euh, tout un tas de cartes absolument énormes. Mars est alors vraiment au centre des préoccupations, avec des choses en couleur qui tiennent compte, des soi-disant soi changements de teinte lors des saisons, parce qu'on croit avoir vu quelque chose, etc. Le problème, c'est que, je vous rappelle, Mars est petit du télescope, ou la lunette, euh, Mars est rouge, donc euh, difficile à observer pour l'œil humain, et puis euh, les petits détails qui, font, qui forment des tâches, en fait, peuvent faire des, des illusions d'optique, et c'est bien ce, ce qui s'est produit en fait. Le problème est finalement levé un peu plus tard, en 1908, par eugène Antoniadi de l'Observatoire de Meudon, Il démontra dessin et observation et première photographie à la, à la pluie, qu'il s'agissait d'une illusion visuelle. C'est-à-dire que, en fait, sur un disque rougeâtre, euh, s'il y a des tâches encore un peu plus rondes on a tendance à les relier par des traits, tout simplement. C'est juste une illusion visuelle. -vis. Mais le mythe s'est montré vraiment tenace. D'ailleurs, vers Lowell, à partir de ses observations, beaucoup de gens continuent croire l'existence des canaux. On trouvera encore, en 1962, des publications sur l'origine des canaux dans des revues scientifiques. L'absence d'océan, pourtant, elle est prouvée dès 1896. À partir de 1920, les études qui se focalisent sur l'atmosphère montrent que seul le gaz carbonique est clairement détecté. Un peu emmerdant pour une planète sur laquelle il y aurait des êtres vivants qui respireraient comme nous. Enfin, en tout cas, l'atmosphère est très ténue et il n'y a pas d'eau de liquide à la surface de Mars. Ça, on le sait assez vite. Bien, quand le mythe des canaux a été asséché, malgré tout, il a laissé en héritage des sceptiques, des hein, Compris, un certain engouement public pour Mars, des installations astronomiques l'observatoire de Lowell qui allait resservir après pour les observations des galaxies dans le monde des bandes, euh, Shortis, euh, Curtis et Shapley en 1920, et, bien sûr, ce que vous attendez tous, il a laissé en héritage la guerre des mondes d'Herbert-Jean-Jouel en 1798, et tout un autre monde dont la science-fiction allait sans s'emparer. Hein, euh, ça a touché aussi bien au début du XXe siècle, au quart du XXe siècle, les pulp les, les magazines, les amazing stories, que dans l'imaginaire collectif, le fait que, même si on ne les a pas encore trouvés, il y a probablement quand même des martiens, et peut-être ces martiens sont susceptibles de venir nous rendre visite. Quand le mythe des canaux a été asséché, voilà, il a laissé en héritage. D'abord, Peut-être pas d'abord, mais c'est Herbert George Wells, la guerre des mondes, qui a vraiment, du quest ce que j'ai fait, excusez-moi, une bêtise. Il a laissé en héritage donc, la guerre des mondes d'Herbert George Wells, le scénario c'est une planète mourante, asséchée, avec euh, des habitants d'une haute technologie tellement grande qu'ils ont été capables de créer des canaux pour dresser, pour drainer l'eau depuis la glace euh, des pôles jusqu'à l'équateur. Il y a un jour euh, les martiens débarquent parce qu'ils euh, qu ornent une autre planète plus longtemps le cycle de mars est un livre qui relate plutôt les explorations de mars on va y revenir Edward chronique martienne est un livre très très poétique et très intéressant le livre de mars de Leif Brackett, on en parlera et puis surtout surtout euh, le kim stanley robinson donc, euh, les chroniques martiennes sont tiennent pas trop compte de la technologie pas du tout même si c'est pas du tout le but mais par contre Mars la rouge la trilogie de Mars de 92 à 96 de Kim Stanley Robinson est tout à fait remarquable et vraiment je vous le recommande euh, parce que on en parlerai tout à l'heure toute la première moitié de Mars la rouge est parfaitement plausible bien moi qui suis spécialiste de Mars on peut le dire du temps que je m'y intéresse je suis comme Kim Stanley Robinson je suis astrophysicien donc pas me faire prendre des vessies pour des lanternes. Hein. J'ai relu très attentivement le livre Mars la Rouge. Je peux vous dire que ben, les deux premiers tiers du livre sont parfaitement conformes à ce qu'on attend sur Mars, y compris en termes d'installation même Bon, avec des petites anamorphoses à, à, à réaliser, bien sûr, mais quand même, c'est un livre tout à fait remarquable. Il y a eu beaucoup d'autres livres, hein. alors dans Mars la Rouge, Mars la Verte, Mars la bleue, il y a aussi question de la terraformation. Là où, bien sûr, je ne peux pas être d'accord avec John Stanley Robinson, c'est les très courtes échelles de temps qu'il donne pour ce processus, donc on ne sait même pas si finalement il est stable. Mais il a eu l'idée de le faire. On explorera un petit peu tout ça, Gustave Le Rouge, euh, aussi, j'en parlerai dans un instant. Et tout cela nous amène aussi jusqu'à Rende d'hiver avec The Martian, qui a donné le fameux film Seul sur Mars, sur lequel j'ai toute une conférence qui vous raconte en quoi le film est bien, en quoi le film déconner quand même, parce que c'est quand même des choses qu'ils ne peuvent pas connaître. Une grande littérature, et grâce à Mars-La Rouge, Mars-La Verde, Mars-La 2, bah, le drapeau martien. Je vais en bleu, évidemment. Il <rire> est reconnu euh, par les, les agences spatiales comme étant le drapeau de la planète Mars. Et il y a eu différentes périodes de Mars en science-fiction. On va y venir. Même avec les possibilités modernes d'exploration spatiale, le filon est encore très largement exploité. Cependant, le sens de la fiction martienne a changé, souvenez-vous, d'un astre dont on savait que c'était une planète, mais on n'avait aucun détail sur sa surface. D'un astre sur lequel on avait des détails sur la surface, on ne savait pas encore que c'était un désert. Puis on a cru qu'il y avait des canaux dessus. Puis finalement, on a une plus juste vision moderne de ce qu'est Mars avec une faible pression, etc. Puis euh, la présence passée d'eau, mais peut-être future aussi si on fait dégeler le sol gelé en permanence, voire peut-être la possibilité d'en faire une deuxième planète Terre. Autrefois, Mars était arrêté au stade des trois premières diapos. Mars était représenté, peuplé par des organismes et des êtres vivants, les Martiens. Celui-là, la guerre des mondes. Celui-là, c'est dans une revue publiée et ça c'est dans la euh, euh, chronique martienne. Ils ont été représentés sous diverses formes, d'abord vert, puis gris euh, et autres. Ces êtres prennent place sur une planète dont on connaissait qu'on les envie, mais le, non les détails ni les subtilités. Alors quels étaient les détails qu'on connaissait ben, On pouvait comparer Mars et la Terre en termes de, euh, de taille, de, euh, voilà, de positionnement dans le système solaire, etc. Euh, on connaissait vaguement l'atmosphère de Mars et de la Terre, on savait que c'est parti de la même famille des planètes telluriques. Mars, en fait, on a, dès avant la fin du 19 e on savait que Mars était deux fois plus petit que la Terre, que l'air de la surface de Mars représente à peu près la même air que celle des terres émergées de la Terre, d'accord Que la gravité de Mars est trois fois plus faible que celle de la Terre, et, euh, grâce aux observations qui ont été faites, on a su que l'atmosphère martienne était très faible. Euh, on sait aujourd'hui que la pression atmosphérique moyenne est de 600 pascal, c'est-à-dire 6 millibars, c'est-à-dire 170 fois moins importante que sur Terre. La gravité sur Mars, un petit calcul très simple avec masse et rayons, nous redonne G, l'accélération de la pesanteur sur Mars, nous montre que c'est à peu près un tiers de la gravité terrestre, c'est-à-dire 3,73 mètres, mètres par seconde carré. Donc une gravité trois fois plus faible sur Mars que sur Terre. La température d'équilibre aussi, le fait que Mars soit plus loin de la Terre, si on met des lois de rayonnement comme la loi de Stéphane, bien on trouve très vite, et ça on pouvait le déduire très vite à la fin du 19e aussi, que la température sur Mars devait être plus froide que sur Terre. Ça n'a pas empêché euh, euh, certains auteurs de science-fiction de dire qu'il faisait chaud sur Mars. Même quand martienne, n'est-ce hein, pas grave On est dans le monde... De la SF. Mars étant plus loin, évidemment, mais il fait plus froid. Le genre de la science-fiction martienne s'est infléchi en 1965 avec les données envoyées par les premières sondes spatiales, Mariner 4, c'était le 15 juillet 65, qui a retransmis des prises de vue de cratères, puis Mariner 6, 7, en 69, puis ensuite les sondes vikings en 76. Les nouvelles œuvres de SF tenaient davantage compte des restantes découvertes, en particulier les clichés de Mariner 4 ont définitivement enterré les fameux canaux martiens. On a compris qu'il y avait de grands ensembles sur Mars, le domaine volcanique de Tarsis, Sertis Maior et le domaine, le dôme volcanique d'Elysée Il y avait une dissymétrie nord-sud, les terres du nord étaient plutôt de grandes plaines comme un ancien océan, et les terres du sud étaient plutôt très anciennes, très cratérisées et plus hautes. Là, sur la carte en projection, à partir de données de Mars-Observeur, hein, le pôle nord et le pôle sud aussi. Qui a été cartographiés euh, très correctement. On a déduit beaucoup de choses. Il y a des grands bassins d'impact, il y a des impacts ataclismiques, bassin d'argile, bassin de glace, mais aussi euh, Chris Planitia, Utopia Planitia, Isidis Planitia, sont des restes effectivement de très grands impacts. On a vu des cratères. Mais on a aussi le dôme volcanique de Tarsis avec les plus hauts volcans du système solaire, hein, le dôme volcanique d'Elysée. Et puis tout un tas d'autres choses, on a compris la variation d'épaisseur d'acroute. Il y a un basculement de Mars dans un moment passé, etc. etc. D'après les étapes, les premières étapes de formation du système solaire, comme les objets se forment par accrétion, eh bien Mars a gardé pas mal d'estimates de sa formation, ce qu'on appelle les cratères. C'est ce qu'a ce qu vu la sonde mariner, justement, Marine mais Les planètes naissent par accrétion de, de poussière et on trouve des cratères sur tous les corps telluriques, sur Mercure, sur Vénus, sur la Lune, sur la Terre, et donc aussi sur Mars, bien sûr, mais aussi sur les astéroïdes, ici Gaspard. La morphologie du cratère change aussi avec la taille. On peut trouver des cratères de 10 microns, des cratères kilométriques, euh, 10 kilométriques, 100 kilométriques, même 1000 kilométriques. Et on trouve effectivement des cratères d'un petit peu toutes ces tailles sur Mars. Hein, les grands bassins de Hellas, dont je parlait. C'est un cratère euh, qui est comme marée orientalé sur la Lune. Un très très grand bassin d'impact. Alors il est marrant, celui du haut, ça fait comme une paire de lunettes. Vous avez deux cratères sur Mars euh, qui sont très très similaires. Mais la plupart oui. des cratères sur Mars sont des cratères ce qu'on appelle la splatch. Parce qu'en fait il y a de la glace sous la surface de Mars, je en permanence. Au moment de l'impact, l'eau mêlée à la roche, la glace mêlée à la roche se vaporise, se liquéfie et, et donne cette belle crête de splatch. On a compris l'influence des facteurs initiaux, on a compris que notamment euh, de nombreux facteurs ont une influence, la taille initiale de la planète, l'importance des impacts cataclysmiques et le mode d'évacuation de la chaleur interne de la planète. Donc tout ça, on l'a affiné avec les connaissances qu'on a reçues par les sondes spatiales et on a pu dresser un portrait beaucoup plus fidèle de la fameuse planète rouge. d'ailleurs pourquoi Mars est-elle si rouge. Au passage, elle s'est formée avec grossièrement les mêmes éléments avec une proportion similaire que la Terre. Mais parce que les couches supérieures de Mars, en fait, enferment deux fois plus d'oxyde de fer et donc deux fois plus de fer. La chaleur qui régnait sur la Terre en formation a transformé l'oxyde de fer en fer métallique fondu, a migré euh, au cœur de la planète. Mais parce qu'elle est dix fois plus petite, Mars n'a pas pu en fait accréter euh, avec suffisamment de rapidité des bolides qui auraient refondu partiellement sa surface. Et donc Mars n'a jamais atteint une température de surface aussi élevée. Les conditions générales n'auraient pas permis de dépasser les 2200 degrés Celsius sur la surface de Mars, donc 3200 pour la Terre. Le fer a donc moins migré de de, de, de, les couches externes de Mars vers l'intérieur et donc plus resté dans la coupe. Et c'est pour ça que la coupe de Mars recèle, En gros, hein. c'est pour cette raison que Marnex, je Mars recèle Mars deux fois plus de, de fer. Le fer est essentiellement présent sous forme d'hématite amorphe parce qu'il est cristallisée, c'est joli. aussi. Il fait deux ou trois. Pour l'essentiel, On a compris aussi que Mars monte sur elle-même en 24 h 37 minutes, 39 secondes, c'est-à-dire 1,027 MTH. On a compris aussi que sur Mars, la pression et la température sont trop faibles pour que l'eau puisse exister à l'état liquide, à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a plus d'atmosphère. Mais depuis euh, la mission de marine en oeuvre, on sait que l'eau a coulé à la surface de Mars. On a des vallées fluviatiles, des vallées fossiles, des îles en forme de larmes, qui sont catastrophique. On sait très bien que l'eau est sur Mars. Les réseaux martiens, les vallées ramifiées aujourd'hui asséchées euh, ressemblent beaucoup à ce que l'on peut trouver sur Terre, notamment au oui, Yémen. Attention, les rapports de branchement ne sont pas les mêmes parce que la façon dont l'eau était distribuée ne se faisait pas selon le même processus en enfin, Mars. C'est quand même très très ressemblant. On estime que sous la surface de Mars, il y a un sol gelé en permanence, dont, envoyez cette carte, cette carte... Le milieu ici c'est une coupe, hein. ici vous avez euh, l'équateur, ici le euh, pôle nord, vous augmentez en latitude, si vous diminuez en latitude, vous allez vers le pôle sud. Alors, on estime qu'il y a un sols euh, dont l'épaisseur varie. Alors, l'histoire de l'eau sur Mars nous dit qu'au euh, bah, début, euh, Mars ou la Terre était trop chaude, puis quand ça s'est refroidi, euh, euh, les roches ont dégazé euh, un certain nombre de gaz donc de l'eau, et puis euh, l'eau est retombée sous forme liquide. Et il y a de l'eau liquide sur Mars comme sur Terre, sauf que, comme vous pouvez le voir, hein, euh, après 4 milliards d'années, il y a effectivement de l'eau liquide sur Mars comme sur Terre, et puis à un moment, avec la perte de l'atmosphère de la planète, eh euh, l'eau n'a pas pu se maintenir à la surface de Mars. Cependant que chez nous, l'eau s'est maintenue, à milliard des bactéries et des étoiles cellulaires, et puis en gros, il y a 500 millions d'années, avec les êtres pluricellulaires, le développement d'un certain nombre d'êtres vivants que nous connaissons, les végétaux, les animaux, tout ce qu'on connaît, l'histoire de l'eau, la vie sur Terre. Tandis que sur Mars, trop pourrait être sec, en profondeur peut-être à partir de quelques kilomètres, l'eau pourrait être liquide, voire chaude. Alors ça, c'est ce que je vous aurais dit il y a un mois à peu près. Sauf trouve que depuis, on a découvert quelque chose de très intéressant, c'est qu'il semblerait qu'on ait largement sous-estimé le temps pendant lequel l'eau a pu rester liquide à la surface de Mars. Il semblerait qu'elle ait pu rester liquide, grosso modo, jusqu'à bien un milliard et demi d'années. Mais ça, ça change tout. Ça change tout parce que la vie doit avoir eu le temps de se développer sur Mars. En plus, ça va dans le sens de ma nouvelle. J'étais très content. Bon, alors, je vous passe sur le fait que le radar Mars 6 a trouvé une poche d'eau sous la surface de Mars, vous le savez. Ce n'est qu'une hypothèse, mais c'est une eau euh, qui est très très saumâtre et à très haute pression. Hein. Hein, pas de précipitation, c'est une eau qui est à moins 68 degrés, Celsius, mais qui est quand même liquide parce qu'elle est sous trop haute pression additionnée d'un certain nombre euh, de sels de sodium, magnésium, calcium, etc. Donc ce n'est pas une eau que vous pourriez voir. Bon, je passe. On imagine qu'on euh, pourra avoir quelques éléments de réflexion à espérer qu'on trouve la même chose euh, peut-être euh, à des latitudes plus faibles sous le pergélisol. Euh, sous la, la, la, la couronne jaune de l'Iquidus, isotherme à 0 degré. Et à ce moment-là, euh, on espère peut-être trouver, euh, à cet moment-là, des poches d'eau liquide. Bien sûr, il y a eu, très important, les fameuses sondes Viking, qui ont donné des résultats absolument magnifiques et qui ont beaucoup affiné notre connaissance minéralogique et de l'atmosphère de Mars. Par contre, elles n'ont pas trouvé, avec leurs trois expériences couplées, euh, de formes de vie ou euh, même de prévue. Sur Mars. Voilà, c'est euh, la trace laissée par le bras euh, manipulateur de, de la Alors, du coup, avec tout ce que je viens de vous expliquer, les apports euh, de ce que toutes les sondes Viking ont apporté, qu'on a décrypté entre 1976 et typiquement 1986, donc depuis les années 90, avec les progrès de la planétologie, Mars est plutôt considéré en science-fiction comme une future terre d'accueil, prête à être terraformée puis colonisée par l'homme, une sorte de nouvel élève. Il à la fois l'histoire passée de Mars, de l'eau sur Mars, et l'histoire peut-être future de Mars si on pouvait la terraformer en 10 millions d'années. Voilà d'ailleurs les habitats que, euh, la NASA a, pour lesquels la NASA a opté, euh, fabriqués en imprimant de 3D, donc une euh, mission humaine, ça pourrait ressembler à ça, dans un premier temps. Au milieu du siècle prochain, les bases martiennes, ça pourrait ressembler à ça, ou plus idéalement à ça. C'est joli, hein Où ça vit Où ça sort ça. Non, ça sort du journal de bien fait quand même. Alors peut-être on arrivera à faire fondre la glace pôles et sol en utilisant en des piles atomiques, en concentrant des rayons solaires avec des grands miroirs spatiaux sur les, sur les carrières polaires. Et progressivement, eh bien, ça dégazera de l'eau et peut-être de l'eau arrivera à l'état liquide à la surface de Mars. Peut-être qu'on arrivera à terraformer Mars, moi je n'y crois pas trop, mais... On... Pourquoi pas les scénarios de réinformation les plus optimistes nous disent que si on prend par rapport à l'époque actuelle il faudrait à 200 à 400 ans pour euh, arriver à faire fondre une bonne partie de la glace, à restaurer une atmosphère à peu près correcte. Puis euh, 800 à 1000 ans pour que l'eau soit vraiment présente euh, et forme un océan et puis euh, plusieurs dizaines de milliers d'années probablement pour qu'on euh, ait quelque chose qui commence à ressembler vraiment à la Terre, on puisse respirer à l'air, c'est pas gagné. Hein. Donc Mars terraformé, euh, c'est pas pour tout de suite si on n'y arrive jamais parce que les équations différentielles qui gèrent ça sont tellement hautement non linéaires qu'il y a toutes les chances pour que ça diverge euh, très fortement avant qu'on arrive au résultat et qu'on fasse plutôt une connerie. Bon. Avant que le vide des canaux soit asséché, maintenant je reviens un peu en arrière, maintenant que j'ai mis tout ça en perspective, bah, il y a eu pas mal d'heures. Il y a eu l'homme de Mars, le guide passant. Le narrateur, reçoit la vie d'un homme qui semble être fou et qui, euh, soi-disant, a été sur Mars au cours de son récit, elle bah, lui que bel et bien, il a été sur Mars. Ça, c'était bien avant que le mythe des canons soit séchée. Puis, la communication interplanétaire par le Quand les premiers hommes prennent pied sur Mars, ils découvrent un monde qui défie la raison humaine, la vie prend des formes étranges, terribles, ou magnifiques. Sur ces astres lointains, pour la première fois dans l'histoire, les hommes vont rencontrer des formes de vie intelligentes. et ce qu'ils vont pouvoir communiquer avec eux Intéressant, hein ça, ça date de 1896. Bien sûr, la guerre des mondes. j'en ai parlé. C'est une des premières zones d'imagination dont le sujet de l'humanité, confrontée à une race extraterrestre hostile, en plus d'être le, le reflet de l'angoisse de l'époque victorienne et de l'impérialisme. Et c'est là qu'on nous vante la grande intelligence et la supériorité technologique, évidemment, des martiens qui finalement seront vaincus par les virus de la Terre. Heureusement pour nous. Dans Docteur Oméga, aventure fantastique de trois Français. À la France, c'est à l'honneur d'un d'Amont Galopin. Ben, c'est un récit qui est assez joli, quand même. Denis Borel s'installe dans une petite ville où il fait la connaissance du Docteur Oméga, un savant excentrique il lui montre un métal avec d'étranges propriétés, il fabrique un vaisseau spatial et il part pour la planète Mars. des bon. euh, quand même euh, trois Français dans la planète Mars. Le Prisonnier de Mars de Gustave Le Rouge. Alors, un truc très original par Grâce à l'énergie psychique, dégagée... donc ça date de 1906, hein. grâce à l'énergie psychique dégagée par plusieurs milliers de fatigues rassemblés dans un monastère de l'Inde, Robert d'Arvel est projeté sur Mars. Il y découvre une vérité interplanétaire extraordinaire. La race la plus civilisée est en fait aussi la plus cruelle. Euh, C'est un mec qui a bien observé les hommes. Hein. Sur cette planète hallucinée où la vie est un cauchemar à peine interrompu par les jours, par le jour, les humains servent. De cheptels à leur maître, qu'on appelle les vampires. C'est l'origine des vampires. Il y a le cycle de Mars aussi, qui est très intéressant, euh, des Rossborough. Donc, un premier grand succès populaire pour des récits de planètes opéra. Le cycle de Mars raconte les aventures de personnages sur Mars, décrits comme une planète agonisante, basée sur les travaux de Percival Lowell et Camille Flammarion, et peuplée de diverses races qui se font la guerre. Il y a au moins 3 ou 4 races de Martiens. Et les Martiens Rouges sont les plus nobles, soi-disant, et d'ailleurs ils peuvent se reproduire avec les humains. En le chronique martienne, le livre est composé de nouvelles parues dans les magazines entre 45 et 50. Chaque nouvelle est associée à une date, à partir de janvier 99 jusqu'à 2057, par contre une histoire qui s'intègre à une histoire plus globale. L'ensemble de l'œuvre, très poétique et peu concerné par le réalisme scientifique, mais résolument tourné vers une, relation, une réflexion par contre les sociétés, Raconte l'histoire des premiers colons terriens vers la planète Mars. La très ancienne civilisation martienne sur le déclin finit par disparaître devant l'arrivée massive des humains. À cause d'une guerre qui se déclare sur leur planète d'origine, toutefois, les terriens à la fin repartent et abandonnent Mars, à l'exception d'une poignée d'humains. Un livre très très beau. Hier, j'ai relu Hila, la nouvelle numéro 2. C'est juste génial, c'est beau, c'est extrêmement poétique, je trouve. D'ailleurs, c'est tellement poétique que je lui ai rendu hommage. L'atmosphère exotique, inquiétante aussi, qui s'inscrit dans l'Europe des chroniques martiennes, inspire une sagesse aux cendres persiennes, un coucher de soleil où tout, être, où tout être est saisi. Le livre de Mars, euh, qui se décline en quatre chapitres, c'est un cycle de quatre romans de fantaisie, là encore, comptant les aventures de Terriens sur la planète rouge, où on distingue quand même mal la science de la magie, c'est de la fantaisie. La Planète Rouge de Robert Heinlein fait partie d'un cycle de romans qu'il avait écrit pour la jeunesse, mais que les adultes peuvent lire aussi. Ce livre relate l'aventure d'un jeune garçon dans le contexte troublé d'une planète Mars telle tel qu qu'elle pouvait se concevoir avant l'arrivée la des sondes vikings. Sillonnés de canaux construits par de curieuses créatures dont le héros va découvrir la civilisation inattendue au cours de ses tribulations. On retrouve toujours les canaux, planète planète mourante, etc. etc. Et de même, dans Les Sables de Mars, très intéressant, Le Voyage sur Mars, d'un auteur de science-fiction qui visite la planète rouge. Donc c'est un ouvrage un, d'Arthur un, un, un, Clarke, son voyage à raconter avec sensibilité et éléments d'aventure comme un explorateur. Les éléments sont prothésistes, mais néanmoins euh, teintés d'un très joli chat. Et enfin, Marshalls Go Home, un livre euh, écrit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour, euh, mais néanmoins avec beaucoup de sérieux, L'histoire commence en 64 lorsque lui de un écrivain qui s'intéresse aux martiens, il pense avoir une idée sur les martiens lorsque quelqu'un frappe à la porte. C'est un petit homme vert. Pendant la discussion, le martien lui révèle, se révèle très tôt pour toi, mais doué de capacités exceptionnelles. Notre homme quitte sa cabane en voiture et se rend bientôt compte qu'il n'était qu'une hallucination. Un milliard de Martiens ont débarqué sur la Terre. Puis à un moment, ils sont priés de repartir. Après le passage des marinaires et des victimes, les choses changent. Donc glissement de temps sur Mars, la planète Mars est colonisée, mais les conditions de vie ils sont arides et l'adaptation délicate dans cet environnement vraiment difficile. Tiens, ça recolle plus à ce qu'on a appris des sons spatiales. Il y a des cas de schizophrénie qui se multiplient dans les générations naissantes, et donc ça donne lieu à tout un tas de, de controverses et d'idées. Donc Philippe Cadic, 1980. Effectivement, Mars, on la connaît beaucoup mieux avec le super portrait de famille de toutes les sondes qui l'ont visité. Aujourd'hui, on peut envisager d'aller sur Mars en huit mois et demi seulement, à condition de bien envoyer avec les bonnes vitesses (flèche jaune) et décélérer (flèche orange) les, euh, les vaisseaux. Bon, bref, on peut trouver le delta V qu'il faut donner aux vaisseaux pour arriver là-bas. Il faut freiner en arrivant. On a même envisagé des vaisseaux avec un freinage. Voilà euh, l'architecture de mission actuelle. Alors ça c'est Mars, ce qu'on appelle Mars Direct. C'est que Mars Direct, ça marche pas, mais c'est quand même pas inintéressant. C'est quand même à peu près ce qu'on voit dans le sol sur Mars, d'ailleurs, un peu de chose près. Même si l'architecture qui est dans le sol sur Mars, c'est Mars semi-direct. On a des idées d'implantation. On a de meilleures idées maintenant, comment technologiquement on peut tirer parti, euh, justement, des ressources martiennes. La mise en œuvre de la réaction de Sabatier, notamment, euh, développé par le professeur Robert Zubrin. Le docteur Robert Zubrin nous donne beaucoup d'idées pour explorer, coloniser Mars, beaucoup mieux. Deux scénarios de missions humaines sont possibles, le scénario d'opposition, le scénario de tout dépend du temps qu'on veut rester, qu'un euh, équipage humain, on voudrait rester sur Mars. Donc je passe sur les détails, désolé, hein, c'était pour expliquer... Euh, ah oui, on choisira les oppos Il y a des oppositions favorables et défavorables, Voilà le calendrier des oppositions. Vous voyez que 2020 était assez favorable, donc on peut imaginer qu'on irait sur Mars, en 2020, c'est pas Hugo, Elon Musk, il n'est pas, pas complètement fumé. Moi, je mange plutôt pour 2035, parce que je pense qu'on ne sera pas prêt L'opposition sera très très favorable. D'ailleurs, euh, j'ai trouvé la date exacte, et puis j'ai fait les calculs qui permettent de trouver à quel moment il faut envoyer le vaisseau. Je passe les calculs, si vous voulez voir, je le montrerai plus tard. cha cha cha pas difficile, hein 9 juin 2035, voilà. Vous y repenserez, euh, si nous sommes dans encore ce monde à ce moment-là, en se disant, tiens, ce, ce crétin, il avait raison, on a une vaisseau qui part le euh, 9 juin 2035. Enfin, quelques jours, quoi. Après le passage des mariniers à des Vikings, eh bien il y a eu Mars, puis retour sur Mars, en 1992, par Ben Nova. Et c'est le premier vrai récit, un peu clair, un peu propre, finalement, de ce que serait une première mission sur Mars. L'action se passe en 2020. Tiens donc, euh, c'est effectivement... C'est plausible. La première expédition martienne se pose sur Mars après un voyage de neuf mois. L'expédition a été financée par tous les pays. Le roman décrit l'expédition, mais perd de retour en arrière le processus de sélection qui a amené le personnage principal à fouiner le sol inexploré de la planète Mars. Dans ce livre, on a déjà un exposé très clair et très propre de ce que peut être le voyage humain vers Mars. Et bien sûr, la trilogie de Mars, Prince la rouge Mars-La-Vert, Mars la bleu de Kim Stanley Robinson, ainsi que le recueil de nouvelles des martiens, plus ou moins connexes, mais un peu indépendants, de la trilogie et les menhirs de glace, donnent une idée, effectivement, euh, surtout la trilogie de Mars, je vous dis, donne une idée beaucoup plus précise. Sauf que sa chronologie est trop rapprochée. On ne pourrait pas faire la, la formation de Mars en 200 ans. Hein, C'est ce que lui, il imagine, évidemment. Possible. Voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus, donc Cap sur Mars du docteur Robert Zubrin est extrêmement intéressant à, à, à lire, même si on sait très bien que les solutions technologiques proposées par Zubrin ne marchent pas, hein, avec donc, je vous dis, un véhicule de remontée, un véhicule d'habitation, euh, hein, voilà, une serre, etc. Mars semi-direct aujourd'hui euh, se calque, enfin le projet de la NASA de la fin des années 90, début des années 2000 se calquait d'ailleurs. Dessus. On est très loin des idées de Fernet von illustrées par Chesley Bonstel au milieu des années 60. Allez, on finit par un peu de poésie, parce que je crois qu'il faut rendre l'antenne, hein, à mon avis. Planète rouge sang, au nom guerrier de Mars, Qu'éclair prophétisa le succès de ton nom, ô jardin suspendu de nos contes états, Le genre humain voulut te toucher de ses dons, Planète rouge sang, au nom guerrier de Mars. Grand volcans enneigés et dômes majestueux, à Olympiens, dominant la planète, et ces fleuves aux olives asséchés et porteux, seul l'air silencieux pour de votre tête, Grand volcans enneigés et dômes majestueux. Ô plateau de Tarsis, désertique et grandiose, déchiré sur l'onde d'un canyon insondable, Valles marineris fantastique au ne s'écoule plus que des courants de sable, Ô plateau de Tarsis, désertique et grandiose la suite. Je vais quand même lire Paysage Martien, ça vaut vous... C'est quand même un pastiche de Baudelaire que j'ai réalisé. C'est un pastiche de Paysage. Donc, je ne l'ai pas dit, euh, tous ces poèmes, ces poèmes-là, euh, sont en fait dans mon livre Apparaître aux éditions Mélisse, à l'ombre de l'État. Allez, on se celui-là, Paysage Martien. Je veux, pour composer mes Martiens épilogues, Emprunter leur planète aux géomorphologues, leur volcans, leur désert, leurs, leurs dunes en rêvant aux grains de sable rouille emportés par le vent. La belle autre couleur dont l'image se phare, rend plus étrange encore aux terriens qui regardent ce désert fabuleux, témoin d'immensité, où se kenyonne souvent comme une éternité. Il fut tant excitant d'apprendre et de connaître les secrets de ce monde à mystère et de naître ici-bas qu'un enfant au grand effarement, mais brûlant de toujours firmament. Je verrai dès bientôt les tracés de rayons du, river, du, river, du rover circulant en pleine note, ouvrant et refermant à l'ordre ses volets pour traquer le transept d'exotiques palais. Alors je rêverai de chimie au cœur tâtre, au ventre de l'engin, travaux au final cherchant avidement du soir jusqu'au matin la présence de vie au fond bien incertain. Quelle grande aventure et quel âpre chapitre est le nôtre à présent vif et sur son? Car le défi sanglant de notre humanité se dissout à petit dans cette immensité. Se perd dans son engueil au rêve et voudrait croire. Et eh, pardon. Se perd dans son engueil rêve et faire de la planète de Mars une nouvelle terre. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Ça vous Alors, une dernière chose. Hein. je n'avais pas viré ça. Voilà. Là. Donc, en fait, on a vu que finalement la littérature, essentiellement de science-fiction, a été euh, extrêmement euh, influencée par les, les découvertes technologiques que l'on a pu faire, ce qui n'a pas empêché un certain nombre d'auteurs d'écrire absolument ce qu'ils voulaient, et c'est mur, c'est ce qu'il faut effectivement. On peut se demander si euh, la recherche de la vie sur Mars euh, n'est pas vouée à l'échec, on peut quand même essayer. On peut se demander aussi si malheureusement nous n'avons pas déjà trouvé nous la planète Mars en envoyant les sons, ce qui est tout à fait vraisemblable, pour écrire d'ailleurs un roman de science-fiction à ce sujet. J'espère que cette petite conférence vous a permis de retrouver aussi l'enfant qui est en vous. Un grand merci donc, pour votre attention. Et j'en profite pour vous signaler un concert que je donnerai euh, la semaine prochaine à l'Observatoire de Nice, dimanche prochain. Alors vous voyez, faux réservation est toute petite. C'est un concert musique, poésie astronomie. Donc mes poèmes, euh, je dirais pendant une heure à peu près, mes poèmes, je serai accompagné à la A et aux angles et percussions, donc sous la corolle réservation à cette adresse.